La lettre I minuscule. On trace une petite ligne qui descend vers le bas. Et au-dessus de la ligne, on met un point. Et voilà la lettre I minuscule. <rire> arrêtez, arrêtez. Merci. <rire> La lettre I majuscule. On fait une grande ligne vers le bas, une petite en haut, comme cela, une petite ligne en bas. Le I majuscule, le voilà. <rire> J'adore le I. La lettre i. I, I la lettre I, i est une lettre qui me ravit. Elle est à la fin de jolis spaghettis pepperoni, bon appétit. I. <coughs> oh, merci. <rires> merci. La lettre I. I, comme dans un infirmier, Iglou, insect, iceberg, I, il, iguan. La lettre I, la lettre I, la lettre